Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce bandeau head, ou headband. Ce, ce bandeau, il est large, avec, fait avec une laine épaisse et de différentes couleurs. C'est un bandeau chauffe-oreille. Et j'ai fait un petit, un, un plus petit, avec une seule ligne de, de bride allongée. Celui-là, c'est un, un bandeau qui... Celui-là, il a, il a quatre bandes. Il est fait de quatre bandes. Alors que celui-là, il est fait de 5 bandes, 5 différentes couleurs. J'ai fait quatre rangs de mailles serrées. Quand on a terminé, on va mettre les bandes l'une à côté de l'autre. Et... Toujours celle de gauche. Je commence par la mettre sur celle qui est à côté. Au-dessous de celle, la suivante. Au-dessus de la grise.